Et parmi nous, parmi nous, parmi nous, la promesse des frères, si nous nous, nous aimons, nous y toujours, nous sont toujours. Et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 Le Seigneur, frère, soeur, prions. Que le Seigneur nous bénisse richement Je bénis le Seigneur pour sa présence Que Dieu bénisse son serviteur, notre pasteur Qu'il le fortifie et qu'il l'utilise encore pour notre bien ce soir Amen, Amen. Est-ce que vous êtes là Amen. Que le Seigneur soit béni levons nous, nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 27 Psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur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 Exaltez l'éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'éternel. Sur sa montagne sainte, car il est saint car il est saint l'éternel est grand grand puissant il est élevé au-dessus de tous les peuples quand célèbre son nom grand et redoutable. quand célèbre la force du Dieu qui aime la justice, venez, poster nous Et humilions-nous, Péchissons les genoux, Devant le Créateur, Car il est notre Dieu, Et nous sommes son peuple, Dont il est le berger, Que pour on que ça Oh, que ton nom soit béni de notre part, qu'il soit exalté encore ce soir. Combien nous sommes tellement heureux d'être dans ta maison et pouvoir te glorifier t'honorer encore ce soir. C'est un grand jour pour nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de nous retrouver ici aujourd'hui pour célébrer ton nom et pour prendre part à toutes ces réunions qui commencent ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous voulons vraiment marcher avec toi. Nous voulons terminer cette année avec toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et commencer aussi une nouvelle année avec toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous voulons que notre vie s'aligne davantage à toi. Seigneur, sois avec nous. Merci d'avoir commencé avec nous, Père, au oh Dieu. Nous avons témoigné à ta présence au travers des choses et les cantiques, mon roi. Nous sommes heureux, mon béni, mon Père, Saint Dieu. Et nous voulons que tu continues encore davantage avec nous, Père. De nous conduire, de nous parler, Père, tout Puissant. Au oh, Dieu, nous soutenir encore davantage, mon roi. Vois ton peuple qui s'est déplacé des différents endroits, Père. Au oh, Dieu, pour venir en cet endroit, mon béni, mon Père, Saint Dieu. Pour ces réunions, mon Sauveur béni, aimé Père, Saint Dieu. Que tu bénisses chacun d'eux, Père, Tout-Puissant. Au oh, Dieu, que la vie de chacun soit complètement changé et transformé, Père Saint-Dieu, parce que pendant ces réunions vers nous attendons à de part des grandes choses, mon roi, où nos vies sont complètement changées, Père Saint-Dieu. Béni sois-tu encore ce soir pour les chants et les cantiques, mon roi, pour les psaumes aussi, Père Saint-Dieu. Oh, tu as réjoui vraiment nos cœurs encore cette soirée, Seigneur. Merci pour le témoignage, merci pour les enfants qui t'ont chanté, nos frères et sœurs, Père Saint-Dieu. Chacun d'eux, Seigneur, il t'a exprimé son amour au travers de ce que tu as fait dans sa vie, mon Père Saint-Dieu. Et tu continueras encore davantage à agir encore pour chacun, Seigneur. Nous te remercions pour ta bonté Seigneur Sois béni et sois exalté Père Saint Dieu Or oh, nous prions aussi pour tous nos frères et soeurs Qui sont aussi en connexion Partout où ils sont Seigneur Jésus Qu'ils soient aussi bénis Père Dieu Et ceux-là aussi qui sont en chemin encore Qui commencent à pouvoir venir en ces lieux Qu'ils soient aussi gardés par toi, Père Protégés par ta main puissante sauveur. Nous te remercions pour ce que tu fais À toi soit la gloire L'honneur et la puissance Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Pour que nous puissions de tenir dans sa présence tout, le, tout au long de ces réunions nous lui implorons vraiment la grâce les soutiens et les secours il nous a, donné, il a, nous a montré aussi les signes qu'il est avec nous et il sera continuellement aussi avec nous pendant tout ce temps que nous passerons ensemble, c'est un bonheur c'est un privilège aussi de pouvoir aussi vous avoir tous aussi ce soir vous avez aussi des frères et sœurs qui sont aussi en chemin, d'autres qui, je pense, ont déjà arrivé euh, ce soir, probablement en provenance des autres pays, et d'autres qui viennent aussi de la France. Je crois que j'ai vu euh, la famille de notre euh, sœur Esther dérober des, des ses enfants, que Dieu le bénisse richement. Ils ont pris la route, ils sont si jeunes, puis pris la route, effectivement, pour venir jusqu'à ici, pour prendre part à ces réunions, que le Seigneur le bénisse. À tout un chacun de vous aussi, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est une joie quand je vois aussi là-bas les jeunes aussi. Nous nous, nous réjouissons parce que ce sont des moments qu'on ne voudrait même pas manquer. Peu importe notre condition dans laquelle on peut se trouver, nous savons que le Seigneur nous donne la force. Il nous relève effectivement aussi parce que c'est notre vie. C'est ce que nous avons comme besoin aussi, ce que nous avons comme objectif dans notre vie, de vivre pour le Seigneur et de pouvoir prendre part effectivement à ce que le Seigneur, notre Dieu, veut. Terminer une année avec le Seigneur, c'est un bonheur inouï. Et commencer aussi une nouvelle année avec lui, c'est aussi un bonheur inouï. Donc nous pouvons ne pas manquer cela. Que Dieu bénisse richement notre précieuse sœur Carole. C'est extraordinaire. Elle est là depuis qu'il est arrivé, toujours pour ces réunions, parce que son désir à elle, c'est extraordinaire ça, c'était qu'elle puisse arriver à prendre part et puis prendre part aussi à la Sainte Seine. Vous vous rendez compte, elle a quitté le Canada pour ça. C'est pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce que vous, vous représentez aussi aux autres, parce que c'est avec vous qu'elle veut prendre cette Sainte -Sain. Elle va pas prendre ça à elle seule, mais c'est pour que vous puissiez voir ce que vous représentez aux autres. Votre présence, votre consécration aux choses de Dieu effectivement Fait que ça donne aussi la soif aux frères et aux sœurs De pouvoir s'y prendre part à la communion Nous prions que notre Dieu nous aide Enfin carrément que tout au long de ces réunions Le Seigneur puisse vraiment agir encore puissamment Ah je le remercie beaucoup Il, il fait et il fera des choses Nous lui sommes reconnaissants Jamais il nous a abandonnés en fait Jamais il n'a fait des choses à moitié Il a toujours fait des choses effectivement Parfaitement et c'est pour ça que nous nous attendons à lui, qu'il puisse continuer à pouvoir agir encore davantage. Et nous le remercions, peu importe l'état effectivement, mais nous avons l'assurance qu'il nous tiendra jusqu'au bout. Et nous continuerons effectivement aussi. Et nous voulons avoir un, un nouveau départ. dans tout ce qui nous concerne effectivement, qu'il ce soit vraiment un nouveau départ, et cela c'est vraiment une détermination dans laquelle nous nous trouvons en entrant dans ces réunions. Parce que nous savons que le Seigneur a touché quand même le cœur de beaucoup pour qu'ils puissent venir aussi, et d'autres qui sont aussi en connexion. Et c'est temps évidemment, il y a quand même ces, ces désirs profonds, des uns comme des autres qui viennent. Notamment, que Dieu bénisse notre soeur Lisa, elle fait un travail exceptionnel. Ah non, nos prière pour cet enfant, c'est Lisa, que Dieu te bénisse. Je sais pas, oui, que Dieu te bénisse richement, mon grand. Que te bénisse beaucoup. Ça, c'est, et eh oui... Et vous savez, même pour les, fêtes de fête, les réunions de fin d'année, il a fait une petite vidéo qu'il a eu à pouvoir... C'est ça, ce nos enfants, nous devons être reconnaissants à Dieu, de voir une jeune fille comme ça, c'est donné pour cela, pourquoi Et c'est nécessaire. Et c'est par là aussi que les uns les autres, qui n'ont pas pu écouter la parole, mais qui ont qu on été écoutés la parole de Dieu, et c'est pour ça que je dois partir à tel endroit, parce que je dois prier toujours, parce qu'il y a eu des connexions ainsi. Donc nous prions, le Seigneur ouvre les portes de plus en plus, de manière à ce qu'effectivement que nous puissions continuer à pouvoir les servir. Les temps sont devenus très mauvais, très serrés, mais pour nous, ce sont des merveilleux moments. Nous remercions notre Dieu pour tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir constater dans le monde d'aujourd'hui. C'est vrai que la condition de ce monde, effectivement, ne pourra pas aller de meilleur en meilleur, mais les conditions iront toujours de mal en pire. Et je, je glorifie Dieu pour cela, parce que cela aussi nous montre qu'effectivement que notre départ est aussi proche. Oui, c'est sûr et certain. Et puis, nous, nous sommes de ceux-là qui ont eu la grâce de pouvoir connaître effectivement ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc fait comme promesse dans un temps comme celui-ci. Nous, nous sommes <rire> la bénédiction des uns comme des autres. C'est merveilleux si simplement nous pouvions comprendre effectivement en réalité ce que veut dire la grâce de Dieu à l'endroit d'un homme, c'est ce qui est important. Je pense que chacun de nous doit arriver à pouvoir comprendre, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai reçu la grâce de Dieu comme grâce. Et c'est cette grâce de Dieu qui m'a aidé à pouvoir être comme je suis aujourd'hui. Donc c'est la grâce de Dieu. Dans les livres des actes au chapitre 15, nous pouvons prendre à chapitre 15, et je voudrais aussi remercier aussi notre frère Zaché et, et sa maison qui ont reçu notre sœur Christiane chez elle chez eux et aussi qui vont aussi recevoir la famille de notre frère qui vient du Danemark qui ont pu leur donner aussi un, un logement. À ce sujet, je voudrais dire, vous tous qui, qui, qui, qui, qui ouvrent leurs portes pour recevoir les frères. Recevez les frères, mais quant à la nourriture, à l'eau, aux boissons, ce qui est nécessaire pour pouvoir, pouvoir, je peux fournir de l'argent pour que vous achetiez la nourriture pour les frères et les sœurs. Je ne vais pas dire quoi que ce soit, mais si vous pouvez ouvrir et que vous ouvrez, ne vous inquiétez pas pour la nourriture, pour l'huile, pour le feu, pour ce qu'il va pouvoir faire, on pourra pour que vous puissiez prendre soin des frères et sœurs qui viendront de tous côtés. Ce qui est important, c'est que nous donnons l'occasion aux frères et sœurs de pouvoir avoir communion avec les Seigneurs, avec nous, avec la parole de Dieu. Acte chapitre 15, verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Homme, frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porta son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tombe de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. Nous voulons te dire merci, Père. Tu es vraiment le précieux sauveur et merveilleux dans ta façon de faire. Ce soir, tu nous permets de pouvoir commencer ces réunions. Nous te remercions bien aimé Père Saint-Dieu. Tu nous donnes encore le souffle de vie jusqu'à ces jours-ci, Père. Et tu nous permets encore de pouvoir nous tenir là pour pouvoir prendre parfait Saint-Dieu à ce que tu es en train de pouvoir faire. Dispose nos cœurs. Et ce soir aussi, Père Saint-Dieu, puisses-tu aussi toucher nos âmes et nous ramener à ce que nous puissions comprendre ce que toi, tu veux de nous. Et c'est pourquoi aussi, Père saint nous sommes là. Et la raison pour laquelle nous allons prendre part à toutes ces réunions, Père. Sois béni et sois glorifié, car nous avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous, lisons euh, un récit qui témoigne de quelque chose de tellement particulier, effectivement, qui, à un certain moment, effectivement, que... Les, les, les gens n'avaient pas eu à pouvoir vraiment euh, prêter attention, ni même arriver à pouvoir effectivement aussi euh, avoir la conscience qu'effectivement que les choses sont ainsi. Pas beaucoup, peut-être que quelques-uns, effectivement, aussi, parce que il s'était donc passé quelque chose à laquelle il y a eu un euh, échange, effectivement, avec ceux qui étaient partis, effectivement, et, et ceux qui a eu à pouvoir passer, comme vous le savez. Et c'est à ce moment-là, qu'effectivement, que euh, l'apôtre Pierre devait donc arriver à pouvoir aussi mettre les choses comme elles doivent, effectivement, se faire. Cet homme ici de Dieu, il n'a il pas fait les choses comme il voulait le faire. Effectivement, il, il, il a eu à pouvoir effectivement aussi consulter le Seigneur et surtout euh, s'est laissé donc conduire donc par le Saint Esprit. Il en a fait part effectivement dans les débuts de cette écriture effectivement que nous avons lue. Il a fait part effectivement de cela qu'il il paraît il, il a paru bon à nous et au Saint Esprit effectivement aussi que nous ne nous, nous imposons rien effectivement aux frères qui viennent de pouvoir croire, effectivement, parce que nous voulons pas mettre un joug sur leur cœur, enfin, sur leur cou, effectivement, un jour. C'est la chose met, effectivement, sur le, le bœuf qu'on doit travailler avec, effectivement. Donc, vous connaissez cela. Il dit, ce jour là que ni nous, ni nos pères n'ont pu porter, pourquoi le mettre nous encore, effectivement, sur les, les les nations, en fait, qui viennent de pouvoir réellement aussi croire au Seigneur. Donc, cela a démontré qu'effectivement que le Seigneur a, a eu à pouvoir opérer quelque chose de tout à fait merveilleux et, et particulier effectivement que, que beaucoup n'avaient pas eu à pouvoir réellement regarder, observer de la même, d'une manière telle qu'ils puissent comprendre effectivement comment les choses de Dieu avancent. Et cela, c'était pendant cette période, effectivement, où tout le monde était dans l'engouement de voir effectivement combien euh, les choses se passaient, les apôtres prêchaient là-bas, puis ça, les seigneurs attiraient encore davantage, effectivement, mais ils ne réalisaient pas, effectivement, que la, la, la, la mort du Seigneur et sa résurrection, effectivement, avaient une, un impact tellement si puissant et plus profond qu'on ne pouvait l'imaginer, en fait. C'est-à-dire que ça apportait quelque chose de tellement extraordinaire et aussi profond qu'en fait, on limitait seulement cela par les, les gens qu'on pouvait voir simplement par la guérison, par les, les paralytiques qui marchaient effectivement ainsi, ainsi de suite. Bon, ça c'était effectivement aussi la partie de l'écriture qui était venue effectivement dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin pour porter l'ancien Vous connaissez cela effectivement aussi. Mais c'est ce qu'il avait eu à pouvoir lire aussi lorsque... On lui a donné le rouleau qu'il a donc déroulé, effectivement, quand il a dit « Aujourd'hui, cette écriture donc, que vous venez d'entendre est donc accomplie. » Vous vous souvenez Amen. Donc, tout cela était, effectivement, ce qui se passait et que le gens voyaient cela. Mais c'était encore beaucoup plus profond, beaucoup plus grand et tellement... Parce que si nous pouvons revenir encore un peu plus en arrière, nous nous souvenons, effectivement, de ce que, quand Jean-Baptiste a pu voir cet homme, c'est Jésus de Nazareth qui, qui est venu, effectivement, et qui l'a pu voir, effectivement, aussi lui. Il a rendu un témoignage, je crois, dans Matthieu, au chapitre 3, quelque part, effectivement, où il dit, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. C'est celui qui m'a dit que c'est celui sur qui tu verras. Donc, c'est celui-là, donc. Donc, il dit, je, je n'ai pas fait ce que moi, je pouvais imaginer, en fait. Mais c'est lui-là qui m'a envoyé. Parce que vous le connaissez, je le connais aussi. Donc Celui qui m'a envoyé, il m'a dit, c'est lui sur qui tu si verras Eh ben c'est celui-là. Donc, j'ai vu, et j'ai aussi rendu témoignage. C'est pour ça qu'il a dit que euh, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par bah, toi. Mais toi, tu viens donc à moi. Et quand il a eu à pouvoir le voir entrer, il a dit, voici donc l'agneau de Dieu qui ôte donc le péché du monde. Donc, effectivement, cet homme-là qui est entré en scène, il avait quelque chose de tellement si merveilleusement puissant qu'il n'était pas limité simplement par les délivrances, les guérisons, ainsi de suite. Mais ça va jusqu'à pouvoir transporter l'homme du niveau de l'être humain à un niveau de fils de Dieu. C'est-à-dire que l'homme, effectivement, dans sa condition charnelle humaine, il devient aussi Dieu. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, que Jésus, notre Seigneur, que son nom soit béni. Il était donc 100% homme et 100% Dieu. Donc effectivement, que dans cette condition dans laquelle il était, donc il avait donc la capacité de pouvoir changer le cours de l'humanité tout entière. On le voyait là effectivement Comme dans le livre d'Esaïe au chapitre 53 Qui a crié à ce que nous avons annoncé Il s'est élevé Comme une faible plante Il n'avait ni beauté Ni éclat pour attirer nos regards Mais il pouvait changer le monde Frère et soeur, Il se vient simplement qu'il dise quelque chose La terre entière était bouleversée Jésus est la puissance tellement énorme Plus qu'une bombe atomique mon frère vous, vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur, ce que... <rire> ah, qu'est-ce que c'est... Parce que Dieu nous a donné la puissance. Amen. Dieu nous a donné... En fait, la puissance que nous avons, c'est Jésus. Amen. Mais vous savez, frères et sœurs, c'est comme quelqu'un... Juste un exemple, là. C'est comme quelqu'un qu'on l'amène ici à la mer. Vous voyez la mer? Mm -hmm. Alors, on l'amène là. On lui dit, bon, voilà. Euh, voici les choses vous pouvez puiser l'eau et si vous voulez amener chez vous à la maison la quantité que vous voulez. Alors la personne prend un saut et dit « Bon, ah, je ne veux pas puiser beaucoup parce que je vais finir, je vais finir la mer. »« Vous avez le saut. Puisez autant que vous voulez. Vous ne puiserez jamais Seigneur non, monsieur. La puissance de Jésus-Christ, notre Alléluia. Seigneur. Mon frère, soeur. ça, on peut pas arriver à pouvoir. C'est pas possible, frère. Ce que nous avons, c'est un petit peu. Un petit peu, frère. Soyez heureux de le connaître, mon frère. Soyez heureux de savoir qu'il est tout puissant. Soyez heureux de savoir qu'il a la puissance, mon frère. Alléluia. Il a créé le monde, mon frère. Alors, qu'est-ce que c'est que la nature d'un être humain Qu'est-ce que c'est que même notre état physique, mon frère Nous limitons trop le Seigneur Jésus. Nous disons qu'il est puissant, mais nous le limitons. Parce que nous ne croyons pas. C'est comme quelqu'un qui a un saut pour l'océan. Tu n'épuiseras jamais l'océan. La puissance dit que tu ne peux pas épuiser sa puissance. Frère, demandez et croyez quand vous croyez, vous ne puisserez jamais. Alléluia. Il a la puissance, mon frère. Et cette puissance est pour vous. On utilise ça un tout petit peu. Et ça, c'est pour que les fils et les filles de Dieu. Je ne parle pas aux soi-disant. Parce que je veux que vous puissiez comprendre dans tout rassemblement. Et notre frère avait vraiment raison. Dans tout rassemblement, il y a toujours trois sortes de croyants. C'est à vous maintenant de pouvoir voir. Parce que, comme moi, j'entends que mon Jésus est tout puissant. Je sors ici, il n'y a rien qui me soit impossible. Non Mais Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que c'est que votre maladie? D'abord, d'abord, vous dites toujours ma maladie. Mais je sais que Jésus le Christ n'est jamais venu avec la maladie. C'est le diable qui est venu avec la maladie. Donc la maladie n'est pas ta propriété. Donc il faut toujours refuser ce que les diables te donnent. Amen. Ça commence par là. Ça, je ne le veux pas. Et quand vous ne le voulez pas, frère, vous verrez qu'effectivement, que la chose marche. Bien sûr que oui. Ah, oui. Sûr et certain. Il dit, ça, je ne le veux pas. Même si ça, ça pointe sans dire parce que le diable, il est incrédule. Il va toujours vouloir te les donner. Oui, c'est à toi. C'est à toi. Parce que le docteur a dit, c'est à toi. Non, c'est toi. C'est pourquoi rien de moi Satan, Retourne avec ta maladie. Moi, c'est la bonne santé. Oui, monsieur. Oui, madame. Je veux que tu prospères en tout temps. Mais que tu sois en bonne santé. C'est écrit. Pas que tu sois malade. Mon frère et ma soeur, on doit prendre ce qui est en nous. Amen. Hein. merci notre Dieu les choses vont changer parce que frère on ne peut pas marcher tout le temps avec des incrédules parce que un frère incrédule, une soeur incrédule est affaiblie avez-vous remarqué God bless you my dear sister God bless you richly vous avez remarqué comment le Seigneur faisait? Quand il est rentré, effectivement, dans l'endroit où on veut prier, il veut sortir tous ces gens-là. Faites-les sortir. Parce que si tu restes autour de nous et que moi, je vais prier, toi, tu doutes. Jeune fille, lève-toi. Talita Vous vous souvenez Avez-vous remarqué une chose particulière Les disciples ont observé le maître. Vous vous souvenez Est-ce que vous vous souvenez de cette là Ma fille est moi, ma fille est morte pendant le sang de Vous connaissez, non? Donc, il a fait sortir les pleureurs et tout ça, ainsi de suite. Puis, bon, il a resté avec ses disciples. Puis, euh, il a dit Italie, t'as commis. Quand le maître est parti, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Amen, amen. Pierre. Amen, amen. Oui, Vous connaissez, non? C'était d'habitat, je pense. Hein? Il est venu. Vous voyez le même esprit. Hein? Il vient, il trouve l'un qui pleure, effectivement. Il dit Non, non, non, non, non, non. Il dit Ah, le maître. Sortez il a fait sortir. Et puis il a dit, lève-toi. Et s'est levée, Elle est sorti. Il a commencé à pouvoir travailler. Donc, chacun de nous, nous devons comprendre, de savoir connaître, effectivement, le Dieu que nous servons. Pourquoi, effectivement, nous nous donnons, frères et sœurs, notre condition ne peut toujours pas toujours être toujours la même, pendant des années, quand même. Il faut que les choses changent, mais dans la profondeur des choses. Ah oui, parce que nous avons un, un Dieu qui est puissant. Non seulement qu'il est puissant, il est le tout puissant. Oui, il est le tout puissant. Alors, nous voulons donc prendre aussi sa puissance. Parce qu'il nous l'a donné. C'est écrit, non Il nous l'a donné. Donc s'il si nous l'a donné, nous la prenons. Mais on ne va pas avoir peur, on On ne va quand même pas prendre beaucoup parce qu'il va peut-être manquer, parce qu'il sera Parce que le problème, c'est que l'on a est celui-ci. Quand il y a un cas ou une situation. On dit, bon, vous savez, on va peut-être faire un peu, mais parce que peut-être le Seigneur ne va pas, pas, pas le faire, ne va pas le faire probablement. Frère et soeurs, ça, on, Dieu ne nous a jamais dit de l'aider. Si Dieu a dit, c'est moi qui guéris, alors moi je n'ai qu'à pouvoir simplement obéir. Peu importe le cas, je ne vais pas dire, peut-être que le Seigneur. C'est impossible que Dieu n'ait pas pensé au moment où toi tu penses. Parce qu'avant que tu penses là. Il savait que ce jour-là, tu te tiendras là, il y aura un cas de maladie. Et cette maladie-là, lui, il l'avait déjà guéri ça. Parce que rien ne peut surprendre notre Dieu. Alléluia Rien ne peut le surprendre. Le problème, c'est nous qui pensons que sa puissance a diminué. Vous savez comment on dit Ah, autant des apôtres, c'était comme ceci. Mes frères et sœurs, les temps de miracle n'ont pas changé. Non. Les temps pour celui qui c'est encore maintenant. Le problème, c'est nous. Oui, le problème, c'est nous. Et pour pouvoir savoir, qu'effectivement qu'il est vivant, c'est pour ça que nous nous rassemblons. Voyez-vous, cet homme de Dieu, il dit une chose, effectivement, que... Dans acte 15, verset 13, il dit... Simon a raconté d'abord... Comment Dieu a jeté d'abord le regard sur les nations C'est-à-dire que, comme nous parlions effectivement, voyez-vous les tournants, effectivement, Dieu a jeté le regard sur les nations. Et là, là vous savez, frères et sœurs, c'est un acte d'une importance capitale et d'une grâce extraordinairement étonnante. Parce que c'est impossible à la pensée même, au subconscient, à la mémoire même de ce qu'on appelle de croyants, des juifs, de croyants donc en Israël, de penser qu'un jour, Dieu pouvait se détourner d'eux. C'est impossible. Pour quelle raison Mais à cause de l'alliance d'Abraham. C'est de... pour ça qu'il y avait cet orgueil qui... A... En fait, l'orgueil aveugle, en fait. Quand vous commencez à vous prétendre qu effectivement que je connais et on ne peut pas m'instruire, je, je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ que Dieu vous accorde l'humilité, ça vous amènera plus loin. Mais l'orgueil vous amènera simplement à la destruction. Sur et certain. Vous vous souvenez comment il, il, il répondait au maître lui-même, il dit, oui, mais nous savons que nous n'avons jamais d'esclaves des personnes, effectivement, nous ne sommes pas enfants, nous, nous sommes là, avec un, tellement un, l'orgueil. Donc nous sommes là. Postérité d'Abraham. Et ils savaient très bien qu'il était, ils savaient très bien comment aussi Dieu a pu agir, parce que Dieu n'a jamais agi comme ça en dehors d'Israël. Le puissant prophète que Dieu a envoyé, ça n'a jamais été parmi les nations. Toujours en Israël. Donc, ils ont compris qu'effectivement, que dans les cieux sur la terre, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est que ces dieux-là puissent, un moment, un jour, devenir aussi les dieux des autres. Il a fait alliance avec Abraham. Il dit en sorte que je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Vous vous souvenez Qui te ça Dans Genèse au chapitre 17. Les Dieu de ta postérité après toi. C'est-à-dire que la descendance d'Abraham. Et comme Dieu a eu à pouvoir aussi mettre un signe aussi dans cette descendance, effectivement, qu'est-ce qui c'était effectivement la circoncision Vous vous souvenez Donc ils appartenaient. Donc toutes les nations étaient des incirconcis. C'est pour ça que dans le livre d'Ephésiens, au chapitre 2, hein, sans espérance, sans foi, sans Dieu, c'est comme un circoncis par les circoncis qu'ils sont donc à la chair. Vous vous souvenez, non Vous vous souvenez quand même, non Sans le droit de cité donc en Israël. C'est cela, Henri. Et voilà que, là il nous dit qu'effectivement que Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Ce qui veut dire que si on jette les regards, c'est-à-dire qu'on se tourne en fait. Si on se tourne vers ce côté-là, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant là. Chose qu'aucune personne ne pouvait imaginer. Mais dans les scènes d'Écriture, il avait déjà annoncé cela. On le lisait, mais on prêtait pas attention en fait. J'appellerai mon peuple ce qui n'était pas. Alléluia. Et Dieu te bénisse. Vous voyez, frères et sœurs, l'importance des saintes écritures. Et vous pouvez comprendre aussi que la Bible dit, Dieu fait toutes choses par. C'est-à-dire que pour qu'il fasse la chose ici, il doit d'abord l'annoncer quelque part. Et dans toutes ces paroles qu'il a à pouvoir annoncer, parmi lesquelles les gens ne prêtaient pas attention, ça se trouve cette parole qu'il va prendre pour dire que c'était pour ça. Il fait toujours par sa parole. C'est pour ça que les Saintes Écritures, même dans ta vie à toi, mon frère et ma soeur, en tant que fils et fille de Dieu, la parole de Dieu, les Saintes Écritures doivent avoir une très, très grande importance pour toi. Nous y arrivons, Dieu voulant. Mais regardez et puis il dit, s'il a jeté les regards parmi les nations. J'ai dit, mais pour quelle raison Et puis il dit, pour choisir du milieu d'elle en fait. Parmi ceux-là, un peuple. Et ce peuple doit porter effectivement son nom. C'est pas non Vous le connaissez non Je voudrais que votre mémoire se rafraîchisse. Je veux que cela se rafraîchisse en vous, frères et sœurs. Que Dieu tourne le regard vers les nations et qu'il choisisse parmi les nations un peuple qui devra porter son nom. Vous savez ce que cela veut dire en fait. Parce que si une femme porte le nom de son ce mari, c'est parce que c'est une femme qui est mariée. Et une femme qui est mariée, elle appartient à son mari. Aucun homme ne peut tourner autour de cette femme, Parce que il n'est plus libre. À, il appartient à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là a jeté ses, ses, son dévolu, son amour et son cœur pour celle-là. Et il a choisi. Et c'est comme ça que, effectivement, que, s'il porte donc son nom, ce peuple, en fait, hein, il doit être la propriété, mais aussi précieuse, en fait. Parce que, que Dieu donne son nom Ça veut dire quoi C'est comme il a eu à pouvoir faire avec Abraham Et bien sûr que oui Mais non c'est exactement ce qui est merveilleux Parce que Abraham a eu à pouvoir faire une alliance avec lui En sorte que je sois ton Dieu C'est à dire qu'il peut l'invoquer maintenant comme étant son Dieu Et il est la propriété de ces dieux là et puis, le Dieu de ta postérité après toi. N'est-ce pas vrai Maintenant, regardez très bien ce que... La façon de pouvoir penser aux deux hommes, effectivement, quand on devient religieux, c'est à ce moment-là qu'on devient aveugle. Parce que Dieu lui a dit... Il dit, serai le Dieu, et c'est aussi le Dieu de ta postérité après toi. Est-ce que vous vous souvenez Amen. Dieu ne fait jamais rien qui soit en dehors. Est-ce que vous me suivez C'est pour ça que vous êtes venus en fait aujourd'hui, pour que les réunions continuent. Pour ça, vous devez connaître pourquoi. S'il vous plaît, ne venez pas par aventure. Parce que vous n'obtiendrez rien. Il faut que vous compreniez pourquoi nous venons, pourquoi est-ce que ces réunions ici sont importantes pour nous. Parce que je ne veux pas passer dix jours et commencer l'année suivante aussi la même personne. Ah, c'est important. Il a dit, les dieux de ta postérité, après toi, en fait. Et si Dieu, maintenant, dit qu'il doit choisir un peuple, mais ça, c'est encore parmi les païens. Est-ce que vous comprenez Que Dieu puisse mettre son nom à un peuple de païens qui disent qu'il doit porter mon nom. cest à dire qu'il devient donc sa propriété, en fait. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et de Jacob, les dieux qui, qui tient à sa parole, il ne peut pas le faire. Non, non, il ne peut pas le faire. Il ne peut le faire que seulement à la postérité d'Abraham. Bien sûr. Pas aux autres, mais à la postérité d'Abraham. Il lui a dit, à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Bien sûr que oui, oui. Gloire à Jésus Amen. Alors comment est-ce que la bénédiction d'Abraham Devait avoir son, son effet sur les païens ah, Je pense que c'est Galate Je pense que c'est Galate Regardons dans Galate Je pense que c'est cela voilà. Galate au chapitre 3 Verset 4 il dit. Avez-vous euh, tant souffert en vain Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la, de la loi ou par la prédication de la foi Comme Abraham crut à Dieu et que ça lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont donc fils d'Abraham. Aussi l'écriture. « Prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, à d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en trois. De sorte que ceux qui croient sont donc bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est dit, il est écrit, pardon, « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. »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 son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia Amen. Voilà comment nous sommes devenus donc la postérité d'Abraham, pour maintenant être la propriété de Dieu, Amen. par Jésus le Christ. Amen. Alléluia C'est ça, Dieu est vraiment le Dieu de ses principes. Il ne va pas déroger ni pour moi, ni pour toi. C'est pour ça il faut bien respecter les choses de Dieu. Il ne va pas les faire parce que toi, tu te prends pour non jamais. Amen, amen. Il ne fera pas que nous, non. Il fera toujours quelque chose selon sa parole. Amen. Voici le refus. C'est pour ça que les psaumes 119, il dit ceci. Nous allons les lire avec vous. C'est nécessaire pour nous de pouvoir comprendre ces choses. Psaume 119, que notre précieux frère nous avait lu la fois passée. <rire> Voilà. Je rédis quand même à partir du verset 1 pour nous allons prier. Heureux donc ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de... quand on parle de la loi, c'est la parole. Hein. Et qui, qui, qui, qui cherchent de tout leur cœur, il dit, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin, puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Je ne rougirai point à la vie de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier Ça c'est toujours la question. Amen. Parfois on pense que il faut que je fasse ici, il faut que je fasse là. Ce n'est pas ça que Dieu te demande. Il faut connaître Dieu. Je crois que c'est dans sa prière, il priait tout à l'heure. Il dit, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite Dieu. C'est qu'il priait tout à l'heure. Jésus-Christ, mon frère et ma soeur, n'est nul autre que l'Écriture. Et si vous l'aimez vraiment, vous observez chaque Écriture. Parce qu'il est impossible, mon frère et ma soeur, que Jésus-Christ habite dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées. Que quand on te lit les Saintes Écritures tu montes en chocolatine pas possible pas possible mon frère tu peux tout me dire prétendre quelque chose qui non il faut être sincère avec dieu ce n'est pas possible parce que jésus christ est la parole de dieu c'est pour ça que quand tu l'as en toi tu sentiras que ça je peux pas ça je peux ça je peux pas parce que c'est la parole qui t'a mais oui bien sûr Et ce ne sont pas deux choses différentes l'écriture que tu lis c'est jésus au commencement était... La parole. Amen. Ah oui. elle dit, comment... Verset... Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier En se dirigeant d'après... Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Toujours, pour que, pour que tu puisses vraiment toucher le cœur de Dieu, il y a seulement un moyen... Mon frère et ma soeur, ne te troubles pas, il n'y a seulement qu'un seul moyen. Peu importe par quoi tu peux passer, il n'y a qu'un seul moyen. Simplement l'obéissance. Il dit, mais, mais, mais écoute, il écoute, dit écoute, que Dieu te bénisse. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Parce que la parole de Dieu est plus que l'or, il est plus que l'argent, il est plus que les perles. Alléluia! Oh, que Dieu nous aide, mon frère. Vous savez, frères et sœurs, nous l'avons entendu <rire> au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Vous le savez, n'est-ce pas Amen. Bon, maintenant, ces cieux de la terre, question, il les a créés comment C'est par sa parole. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. L'argent, l'or, les perles précieuses, tout ce que nous avons, les saphirs et tout ça. Toutes ces choses-là, ils sont venus comment C'est Dieu qui les a créées par sa parole. Voilà. Donc la richesse, effectivement. Est-ce que vous, vous, vous m'entendez Bien sûr. Tout ce que vous pouvez apprécier, les perles, les ceci, cela, que le monde se tue et se meurt à gauche et à droite, où il y a des guerres à gauche et à droite. Tout ce qu'il y a dans la terre, là, le sous-sol. Mais bien sûr, ça vient d'où C'est Dieu qui les a créés rien que par sa parole. Donc si toi tu as la parole. Vous voyez, le diable, il est vraiment mauvais, il est menteur, il est vraiment, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire, mais il frère, vous avez la richesse, nous avons la richesse, c'est sûr, Satan. Et il y a la... mais regardez, frère. Quand il a regardé, il a vu ses disciples, il a vu les, les, les, les âmes qui étaient venues pour écouter la parole de Dieu, tellement fatigués, faibles, effectivement. Il dit, mais voilà, il, il était touché, il dit, mais ils ont faim. Il a dit, mais de leur manger, il dit, mais de mettre à où est-ce qu'on va aller trouver du pain, de la nourriture, dans ces villes-là, Il y a même pas moyen. avec quoi on va l'acheter. Il dit, qu'est-ce que vous avez Oh, nous avons que cinq poissons, cinq pains, trois la poisson, on ne sait même pas quoi. Ça. Il dit, mais il n'y a que ça, mais on peut même pas nourrir tout ça. Il dit, -vous, vous avez combien vous, allez avoir... vous avez combien Amenez-les ici. Il a rendu grâce. Aidez-vous à briser. Vous vous souvenez, non Amen. Toute la population a mangé les cinq poissons. Ces cinq, cinq poissons, et trois, je te rappelle, je me pour les cinq poissons. Vous vous souvenez Amen. Donc, ils ont la multitude. Oui. Vous pouvez vous Alléluia. imaginer Amen. Vous pouvez vous imaginer Donc, Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il peut multiplier même la nourriture dans ta gâteau. Le problème, c'est que je fais mal au cœur, mais vous êtes toujours en train de douter de Dieu. Malgré que les scènes te prouvent toi, qu'il a fait, et puis il n'a pas fait seulement une fois. Ah, de moi, ça s'est encore est passé, encore comme ceci. Vous vous souvenez Puis il dit il y a plus de mais Oh, c'est fait, parce que vous n'avez un bon quoi, vous n'avez pas fait la foi. mais vous ne vous souvenez-vous pas des saints, pas, tout ça? Donc, il arrive refait encore donc c'est pour que nous comprenions qu'en réalité frère c'est ça le problème c'est que nous n'arrivons pas à apprécier effectivement ce que notre Seigneur a fait pour nous c'est pour ça que vous méprisez les choses qui sont des dieux. c'est pour ça que vous méprisez les réunions, les endroits comme ceci autrement c'était les endroits des pauvres je suis heureux les pauvres et vous aimez bien vous faire bien chez vous un jour, il n'y a pas de problème mais ce que vous oubliez c'est que vous oubliez la chose qui est pas vous, la chose qui pourra vous maintenir et vous faire sortir de votre cercueil mmh. Alléluia Amen. Amen, ça ne sera pas toutes les richesses que vous avez à tous vos comptes en tout, vos pères je ne sais pas moi que vous puissiez avoir, que vous donnez même votre vie à tout ça ce ne sera même pas ça il faut avoir seulement la parole Amen. Cette parole-là effectivement de Dieu qui ferait qu'effectivement que quand vous sortirez de là, frères et sœurs, je prie que Dieu nous aide et surtout qu'on puisse comprendre et pour qu'on puisse encore persévérer dans les choses de Dieu. Mais regardez d'abord que vous puissiez voir effectivement aussi. Et dites, considération de Dieu pour ce peuple-là. Le peuple-là qui s'est lui-même choisi en fait. Vous vous imaginez, il dit, après cela, après qu'il ait fait, qu'il ait fait sortir, qu'il ait choisi en fait ce peuple-là, après cela, aussi longtemps qu'il Condition pour que la deuxième partie se passe et s'exécute, il faut que la première partie Que israël se battait la poitrine mais c'est ce peuple là maintenant qui détermine maintenant à quel moment votre souffrance va s'arrêter bon, maintenant la question de pouvoir savoir <rire> c'est qui ce peuple -là. il faut que vous puissiez vous poser la question tellement si important dans le plan de Dieu que le peuple que Dieu s'était choisi, il dépend effectivement de l'accomplissement de ce que ce peuple puisse arriver à pouvoir atteindre ce que Dieu a envie. Aussi longtemps que Dieu n'a pas terminé, ils peuvent continuer à pleurer. Oui, c'est la vérité. Frères et sœurs, bien sûr qu'ils sont en train de pouvoir euh, déjà construire. Pure et sainte, sans défaut. Pas que l'on a obtenu à l'étranger, né en Israël. Ils ont obtenu ça. La vache rouge, née en Israël, on a tout examiné, elle est sans défaut. C'est ce que Dieu avait dit dans l'Évitique. L'heure est tellement plus avancée. Que vous ne vous rendez pas compte, en fait, mon frère et ma soeur. Vous trouvez que je suis ici, on joue la comédie. Mais c'est parce que Israël attend son rédempteur. Mais ce rédempteur-là ne peut pas venir aussi longtemps que Dieu n'a pas terminé en fait. Jusqu'à ce que la totalité de Suivez, vous me regardez parce que je veux m'arrêter. Je veux vos regards ici sur moi. On nous dit Dieu a d'abord jeté ses regards parmi les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui portait donc son nom. C'est-à-dire que ce peuple qui doit porter son nom, il peut même pas être baptisé au nom du Père Saint-Esprit. Il faut qu'il soit baptisé au nom de celui auquel il appartient restaure en fait. Mais maintenant la question de pour moi savoir, c'est qui ce peuple-là Parce que ce peuple représente beaucoup pour les nations. Aussi longtemps qu'il peut être sur la terre, Poutine, pas moi qui est le président qui peut sortir avec les bombes atomiques. Aucune bombe atomique ne peut exploser pour pouvoir détruire les gens. Par exemple ici en Europe, par gauche et à droite pour détruire le monde entier. Nous, aussi longtemps que ce peuple est en Oui, c'est vrai qu'il y aura de beaux dégâts, il y aura ceci. aussi se poser la question pour savoir quelles sont les conditions que Dieu a posées pour ce peuple. Vous voulez la réponse Dans deux Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'à vous lire à la maison. Parce que vous allez répondre à votre question quand même. Des Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Et puis vous lirez... Des de fêtes comme ça, des fêtes comme tout le monde. Non, non, non. Ici, ces réunions sont particulières. Vous devez savoir pourquoi nous allons. Que vos enfants apprennent et que vous-même vous appreniez aussi qu'est-ce que nous sommes, qui est-ce que nous sommes, effectivement. Et si nous sommes, alors dans quel état nous devons être. Que les soeurs vous bénissent. Que vos noms nous aillent. Tendre Père et précieux, c'est voici devant ton trône des bras, c'est que Merci. merci encore pour ce soir, merci encore pour le privilège que tu nous donnes la grâce de voir le... réellement passer au Dieu être conduit par toi. Nous entrons dans cette réunion, Père. Oh Jésus, avec beaucoup de reconnaissance à ton endroit. Seigneur, c'est vrai, nous avons beaucoup dormi. Nous avons été beaucoup plus de... des choses tout à fait remplies de nos pensées, notre façon de pouvoir. Les habitudes ont tellement pris de l'ampleur de la place, Père Saint-Dieu, et nous sommes réjouis de pouvoir entendre des révélations, nous sommes réjouis de pouvoir égouter, oh Dieu, voir comment tu agis encore davantage pour nous nous avons probablement oublié ce que réellement ton objectif pour ce temps dans lequel nous sommes. Nous implorons ta grâce, Père Saint-Dieu. Aide-nous, Père Saint-Dieu, que nous puissions revenir à toi, que ce Père Saint-Dieu, en ensemble, en, en réalisant aussi, Père Saint-Dieu, que tu as la puissance de Voir nous transformer, guérir n'importe quelle maladie, Père Saint-Dieu, et nous changer, oh Dieu, Père Saint-Dieu, nous avons besoin de cela. Mais, certainement, certainement, certainement, la guérison physique est une bonne chose, mais si l'âme va sauvé, si l'âme va être guérie, mon de même, Père Saint-Dieu, quel bienfait cela pourra nous apporter, parce que le corps dans lequel nous sommes retournés à la poussière, mais c'est là, mon roi, ce que tu as fait pour nous, Père Saint-Dieu, pour ce que tu fais, mon bénémoine Père de puissant dieu et compassion, de consolation pour chacun de nos personnes, dieu de pouvoir te connaître toi dans la puissance de puissant, et ta résurrection, mon la Père Bénis ton peuple encore ce soir. Que tu raccompagnes ces enfants qui sont venus de la France. Nous devons aussi rentrer sur le chemin de retour, ceux qui sont aussi prêts, dans leur maison, bénémoine Père Saint-Dieu, dans différents endroits. Que tu accompagnes raccompes personne qui soit bénis. Nos enfants qui ont ce chemin qu'ils soient bénis. Garde ton peuple, Père de dieu dans cette grâce de nous bénir encore demain. Nous allons nous retrouver encore ici, Père Saint-Dieu. Après-demain, mais aussi après-demain. Oh Dieu, jusqu'à la fin de cette année, Père Saint-Dieu, nous avons besoin de toi. Tu as commencé avec nous, Père Saint-Dieu, nous bénissons au, au travers de ces champs. Bénis, Père Saint-Dieu. Par ta parole aussi, mon béni, mon Père, nous voulons vraiment, Père Saint-Dieu. Tu nous as posé une question, laquelle nous voulons méditer quand nous rentrerons chez nous, Père Saint-Dieu, et bien penser, mon béni, mon Père, Père Saint-Dieu, à nous poser la question de pouvoir savoir où est-ce que nous sommes. Parce que c'est vrai. Il, a tout été dit, ben, -Dieu. Vrai Il y a toujours trois sortes de croyants. On doit savoir de quel côté effectivement aussi nous sommes. Et réellement, où est-ce que ta parole à toi penche dans notre cœur Est-ce que nous sommes Je te remercie, Père. Oh Jésus, mon roi. Tu es vraiment le Dieu parfait parce que quand tu as fait sortir le peuple d'Israël, tu as vraiment fait un tri. Les ramassis ont été déjà battus sans Dieu, éjectés, Père ben, Saint Dieu, pour que ton peuple puisse hériter, Père ben, Saint Dieu, l'héritage au ben, Père Saint Dieu, par la foi comme c'était le peuple. Merci, parce que nous voulons te demander encore grâce, que tu nous en encore dans ce temps. Nous sommes vrai, personne. Tu garde ton peuple, souviens-toi de chacun d'eux. Dans notre cœur, ces temps, nous voulons vraiment te les consacrer. Quand nous t'avons ainsi prié, Père. La gloire et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse Nous prions que le Seigneur nous donne encore des jours. Et quand nous viendrons quand même que le Seigneur nous aide, je pense que comme ce sont des réunions. Fin de l'année, il ne faudra pas que nous puissions être pressés. Pendant les semaines, effectivement, je me presse toujours à pouvoir penser à votre temps. il faut que nous soyons dans une condition telle que je ne puisse pas être pressé, Que je sens que nous pouvons même chanter, glorifier Dieu. Que Dieu vous bénisse.